Jour de la Terre, des images qui montrent la beauté de notre planète célébrée depuis 1970, le jour de la Terre, Earth Day, est très certainement le mouvement environnemental le plus significatif à l'heure actuelle au niveau mondial. Si cette journée est placée sous le signe de la sensibilisation aux causes environnementales et écologiques, elle a surtout pour mission de faire perdurer des actions concrètes et quotidiennes qui aident à diminuer notre impact sur l'environnement. Déplacés climatiques, pollution de l'air et des océans accélération de la fonte des glaces, déforestation et autres disparitions inquiétantes d'espèces, sont des conséquences directes des préjudices portés à l'environnement. Le jour de la Terre veut faire entendre haut et fort que l'humanité peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement en opérant des changements dans nos modes de vie. La Terre vue depuis l'espace, une pachamama fertile et nourricière. Si ces changements pour protéger l'environnement sont difficiles à mettre en œuvre et nécessitent une participation et un engagement certain, la civilisation moderne dispose néanmoins de larges moyens pour renverser la tendance, en particulier grâce aux sciences et technologies. L'imagerie satellite en est un bon exemple et nous a permis, pour la première fois le 14 août 1959 avec Explorer 6, d'obtenir des images de la Terre vue depuis l'espace. Si cette prouesse a définitivement entériné la théorie des partisans de la Terre plate elle a surtout autorisé de nombreuses avancées scientifiques et a complètement changé le regard que l'humanité portait alors sur le monde. à l'exemple de la célèbre The Blue Marble. La bille bleue, capturée le 7 décembre 1972 par l'équipage d'Apollo 17 lors de leur voyage vers la Lune et que vous pouvez contempler ci-dessus. Ce jour de la Terre est donc une bonne occasion pour nous de relayer quelques splendides et saisissantes images qui montrent la diversité des paysages de la Terre. Sa nature fertile et nourricière, mais aussi l'impact de notre civilisation. Capturée grâce au spectroradiomètre maudit du satellite aqua de la NASA, cette image obtenue par plusieurs passages successifs au-dessus de cette région nous montre une mer noire parée de tourbillons bleus turquoise. Il s'agit en fait simplement du flux des courants, mis en évidence ici par la présence massive d'un phytoplancton bioluminescent. La grande barrière de corail, située dans l'océan Pacifique, impressionne. Si elle est le plus grand système corallien du monde,